Bon matin ou bonsoir toi. On y est, c'est la dernière, dernière vidéo de l'année, peut-être même de la chaîne. Bien content que cette f année se termine, je vais pas te mentir. Et je suis presque certain que je suis pas le seul. Profite donc de ce moment pour t'informer de ce qui va arriver dans le futur pour la chaîne ou pas. Même si, avec la situation actuelle, tout est malheureusement un peu à prendre au conditionnel. Tant notre façon de vivre et moduler, oser, est modulée aux essais souvent foreux. <coughs> Pardon. Ont mis en place une nouvelle réglementation du gouvernement. Pour commencer, comme je l'avais dit dans ma première vidéo du mois de septembre, je m'étais lancé un défi qui était de faire une vidéo par semaine jusque fin décembre, chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'ici sur la chaîne. Mes vidéos sortaient plutôt de façon aléatoire comme à peu près une fois tous les deux trois mois. Pourquoi j'ai fait ce défi Je suis quelqu'un qui adore les challenges et je voulais voir si j'allais réussir à m'y tenir de créer du contenu intéressant à chaque fois, de réussir à intéresser plus de gens sur les vidéos, afin de partager au mieux ce que j'aime faire le plus, tu l'auras deviné, la photo. Également aussi, te partager ma vie et mon expérience en tant qu'immigrant français à Montréal. Je crois que la première partie de ce challenge, qui était de faire donc une vidéo par semaine, était tenue. Yes. À côté de ça, j'avais aussi fixé un petit objectif, qui était en fait d'atteindre les 2000 abonnés avant la fin 2020. On peut dire que c'est pas passé loin, mais petit fail tout de même. Hein <rire> Pour être tout à fait honnête, je m'étais dit que si d'ici la fin de mon challenge, je n'avais pas atteint mon objectif des 2000 abonnés et une nette amélioration de la visibilité de mon travail, j'arrêtais YouTube. Du moins, d'y consacrer autant de temps. Car oui, c'est quand même un travail vraiment conséquent, on s'en rend pas toujours compte, hein. mais euh, quand tu veux faire plus que juste un facecam, sans aucune animation, ou profondeur, même si parfois je me dis que c'est peut-être ce que j'aurais dû faire parce que c'est ce qui marche pour d'autres, eh bien je l'ai pas fait, car ça me ressemblerait pas. Moi j'aime bien faire toutes ces petites animations là, et ça correspond à la personne que je suis vraiment. Qu'on se le dise entre toi et moi, ça serait mentir que dire que je ne veux pas que ma chaîne Grandisse. Car si je me donne autant de mal pour te partager mon expérience, mes astuces, du mieux que je puisse, quel est l'intérêt de continuer si au final le travail que je veux transmettre n'est pas vu Qui aime travailler dans le vent Si je faisais des vidéos plus légères ou dans un autre domaine comme j'ai mangé de la nourriture de chat pendant une semaine, maintenant j'adore ça et qu'elle ne faisait pas de vue bien, ça me passerait au-dessus de la tête car ce n'est pas la même attention à la base, qui est de faire du divertissement, qui est là pour buzzer parce que c'est marrant, et la différence avec la transmission de savoir avec des tutos ou tips dont l'essence même est le partage. Dans la plupart des cas d'ailleurs, pas tout le temps, mais souvent, on s'entend que faire une vidéo tuto ou reportage, ou même juste une vidéo avec une recherche poussée sur un thème, va souvent demander beaucoup plus de travail, si tu veux la rendre un temps soit peu originale et intéressante dans le rythme et le contenu, que du contenu de divertissement qui va être plus spontané et simple généralement. Puis, on regarde ces catégories de vidéos pour des raisons différentes, ce qui explique que le processus de création soit différent. Bon, je m'égare un petit peu, j'aurai peut-être l'occasion de t'expliquer le fond et la démarche de ma pensée, plus en profondeur prochainement. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant en vrai. Alors, qu'en est-il vraiment de l'avenir de la chaîne après tout ça Après un bon bon temps de réflexion, je me suis décidé et je me suis dit qu'en fait, hmm, j'allais continuer à faire vivre la chaîne en 2021 Bon, le rythme de la publication des vidéos devrait rester le même, c'est-à-dire une vidéo par semaine sauf si les aliens où je tue lui débarque. Jusque quand eh bien mon défi de 2021, c'est d'en faire au moins jusqu'au mois de juin, à ce rythme, et d'atteindre cette fois-ci pas 2000, 5000 abonnés. Oui, plus de deux fois mon objectif de base, toujours plus loin, toujours plus haut. Est-ce qu'il y aura une nouvelle direction quant à la thématique de la chaîne Alors on va plutôt dire qu'elle va se diversifier tout en restant dans une même ligne directrice. Est ce que tu veux des indices ouais, bon, moi De toute façon, on va se dire, t'as pas le choix. La vidéo est là pour ça. Donc, une fois par mois, il y aura une vidéo basée sur le développement personnel. Ou des sujets vraiment, euh, vraiment plus intérieurs. Comme je l'ai fait avec une de mes dernières vidéos sur le syndrome de l'imposteur. Il y aura aussi des tutos super rapides et efficaces. 3 minutes top chrono sur les logiciels de retouche LatRoom et Photoshop. Pour qu'il n'ait aucun secret pour toi. Toujours aussi, parce que je sais que tu les aimes bien, des tutos photo, live, comme les shoots en studio, comment faire des autoportraits badass, mais aussi des challenge photo, histoire de pimenter tout ça, avec parfois, je l'espère, si la situation le permet, d'autres photographes en guest. Un projet aussi que j'ai depuis à peu près maintenant un an, c'est de faire un podcast hebdomadaire sur le monde de la photo et tout ce qui l'entoure, avec des invités spéciaux à chaque fois, donc ça, ça se fera dès qu'on pourra inviter des gens, sans crainte. Il y a aussi l'arrivée des vlogs sur mon quotidien qu'on m'a pas mal demandé, avec toujours au moins une ligne directrice. J'ai donc vraiment hâte de te retrouver dès janvier pour tout ça. N'hésite pas à partager tes vidéos préférées ça m'aidera à me faire connaître et faire vivre la chaîne. Je te souhaite de passer les fêtes de cette année de la meilleure façon possible. Qu'on a, j'espère, traversé le pire et que de beaux projets vont pouvoir se réaliser. Tu connais la phrase de fin On attend de se retrouver. Prends soin de toi. À la prochaine